Comment être éco-responsable à son échelle est une formation en ligne que le ministère de la Transition écologique propose à tous les fonctionnaires de France pour améliorer les gestes éco-responsables sur son lieu de travail. J'ai réalisé cette mission avec la touche verte qui a conçu le scénario pédagogique ainsi que la rédaction des contenus. Pour ma part, j'étais en charge de la réalisation de la charte graphique, de choix des photographies, des illustrations, des animations et de l'intégration des différents éléments. Si vous aussi avez besoin de gagner du temps dans la réalisation de vos modules de formation, n'hésitez pas à me contacter et pour en savoir plus sur mon site internet miscarlgrand.com